Mais bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur Burning Crusade. La dernière fois je vous avais parlé du pré-patch ainsi que de l'ouverture de la porte des ténèbres par le seigneur Funeste ou le Funeste Seigneur, je ne sais plus, Kazakh. Il est temps de voir pourquoi on a traversé le portail aujourd'hui. On traverse ce portail avec nos magnifiques évidemment, équipements lootés sur toutes les merdes qu'on a pu affronter à Vanilla, ou classique bien sûr. Et maintenant, il est l'heure, comme son nom l'indique, de voir The Burning Crusade, la croisade ardente, la croisade de la Légion ardente. Donc on se dit évidemment que c'est la Légion ardente que l'on va affronter. Et on va pas aller lui casser la gueule tout seul à cette Légion ardente. On a des nouveaux copains, mesdames et messieurs et d'abord on va... Alors c'est un vrai artwork d'ailleurs de l'époque Et on a donc une meuf absolument super bonasse hein, Pour nous présenter euh, la nouvelle race Donc euh, c'est la meuf super bonasse, quasiment à poil Mais en talon parce que bon ça a quand même la classe Des épées qui font sa taille euh, On va dire une vision assez... Qui met bien en valeur les arguments féminins Face à un archimonde qui a tout simplement piqué les vêtements d'Uther, le porteur de lumière, le paladin, et lui, eh ben, il se bat pour l'alliance. Alors ça, c'est quand même incroyable, évidemment. Aujourd'hui, tout le monde a oublié, hein, tout le monde se fout la gueule de... des taurens pas malin. Mais alors par contre, voir Archimonde en tunique, en paladin, alors ça, NP, il hein, n'y a pas de problème, tout le monde adore. Et ça, c'est quoi eh ben, et C'est la race des Draenei. Alors... Euh... C'est quand même un peu bizarre parce que la dernière fois qu'on a vu des draineils, ça avait cette sale gueule, hein, quand même. Donc ça a putain de changé, les draineils, entre-temps, quand même. Hein. Mais bon, faut dire, ils étaient quand même sacrément dégueulasses. Hein. Avec leur, leur fanon, là, on avait l'impression de jouer des baleines à boss. Ah, c'est pas vendeur, ça, c'est pas vendeur, mesdames et messieurs. Donc bon, hein, qui a envie de jouer cette merde-là hein Absolument personne. Donc on n'a pas envie de jouer ça. Et Blizzard l'avait très bien compris à l'époque. Alors que ça, mon pote ça, ça on a envie de le jouer Ça c'est vendeur Un archimonde de lumière, avec une énorme queue, des énormes abdos euh, La queue je parle de l'arrière hein, bien sûr, et des énormes abdos, des bêtes des bêtes de muscles Mais euh, bah, qui se bat pour la lumière ça a quand même plus de gueule Et regardez-moi ça Leurs meufs elles sont incroyables Alors là, les succubes de lumière je peux te garantir que c'est tout de suite plus vendeur hein. Et putain les drainailles femmes Qu'est-ce qu'elles sont bonnes Il <rire> n'y a pas à dire, ils savaient comment faire du business à l'époque. Hein. Et imaginez que ça faillit être des pandarènes. Ouais, ouais, à Burning Crusade, hein. côté alliance, ça failli être des, des, des Pandaren. Ah, c'est quand même mieux d'avoir les draineilles. Hein. Mais bon, ça c'est côté alliance, côté horde, hein. en parlant de bonasses, On disait souvent euh, qu'à Vanilla, la horde, ils sont tous dégueulasses, ils vivent dans des cahutes, merde séchée. bon voilà. Ils sont dégueulasses, c'est tous des moches. Donc bon, on va pas mettre les Draenei côté Horde parce que même si bon, ils sont plus jolis euh, c'est censé être des monstres, hein, vu qu'ils sont inspirés d'Archimonde Donc bon, on va pas mettre des démons côté Horde, ça la foutrait mal Encore une fois, l'Alliance, ils sont tout beaux, ils sont tout gentils Côté Horde, ils sont tout moches, ils sont tout méchants Hein Donc on va mettre des blondasses à la place Ah, ça, ça va plaire aux Hordeux, ça, hein Voir des petits boules euh, se trémousser, se dandiner Ah, ça va changer la Horde, mon pote, hein, ça va mettre un petit peu de culture, ça va enjoliver le truc hein on va la tuner, la Horde donc bon, il y a un petit bémol dans l'équation, euh, un petit bémol, hein, c'est un peu chiant mais ça va, c'est qu'en fait, euh, bah, les elfes de sang, euh, ils détestent la horde. Bah ouais, ouais, parce qu'en fait, la horde, il y a des trolls et des orques. Et bon, euh, les orques, ils ont euh, failli détruire, enfin, euh, ils, ont, ils ont même brûlé la forêt de Kaltalas à, à Warcraft 2. Euh, on n'a pas des très bons souvenirs de la horde, hein, côté elfes de sang. Et bon en plus y il a des trolls, et bon euh, les trolls et les, et les elfes de sang, la haine euh, est dure depuis des, des millés. enfin depuis des siècles. Ça fait dix mille ans qu'ils se foutent sur la gueule. Et encore avant ça, euh... bon voilà c'est compliqué, avant c'était les elfes de la nuit en plus pour les trolls qui se foutaient sur leur gueule. Donc, Bon on va dire que les trolls ils sont pas très fans des elfes. Et là vous allez me dire oui mais c'est pas les mêmes trolls. Ah, ouais ouais bah, par contre c'est les mêmes trolls qui disent euh, quand vous appuyez sur le racial ou vous appuyez sur leurs émotes, c'est les mêmes qui disent vengeance pour Zul'jin comme dans Warcraft 3. Donc, euh, bah c'est un peu embêtant, on va dire. Et il y a un autre problème. Parce que, bon, déjà, le fait qu'ils soient pas de la Horde, euh, c'est compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on va forcer, puis ça va passer tout seul, hein, évidemment. Mais l'autre problème, c'est que chez eux, c'est tout cassé. Ah eh oui. Eh ouais, on aimait bien qu'Althalas, c'était beau à War 2 et War 3, des petites forêts, tout ça, tout ça. Mais le problème, euh, bah c'est qu'à War 3, ils se sont tous barrés. Parce qu'en fait, Keltala, ça a été totalement détruite. Donc, bon, comment on fait Hein Parce qu'à War 3, en il fait, y a tous les ailes de sang euh, Qui ont voyagé, qui ont déménagé vers un autre monde L'outre-Terre Les terres dévastées, Draenor Vous l'appelez comme vous voulez Donc, euh, bah, on fait comment Et bah, En fait, c'est simple On va mettre un petit coup de balayette magique Et en fait, Arthas Il adorait les mathématiques et il, faisait, il était en cours de, de géométrie Il a tracé un trait De tout en bas à tout en haut Tout droit Tout droit, et voilà il y a juste ça. Donc en fait, euh, la forêt, elle est toute jolie. Il y a encore tous les petits animaux. Et finalement, il n'y a que 15% des elfes de sang qui sont partis. Ah ouais, on passe de 100% à 15%. Hein. Ah bah là, je peux vous garantir... Euh... Ah, c'est pas le même taux, quoi. Mais bon, hein, euh, voilà, comme ça, pas de problème. Et du coup, ils traversent la. ça explique pourquoi ils sont dans la merde. Et pourquoi, bah, ils ont besoin de la Donc là, NP, hein, pas de problème. Et ce qui est génial... C'est que du coup, on traverse euh, on traverse le, la porte avec nos, nos nouveaux copains, côté Alliance et côté Horde, et la première vue qu'on a, bah, c'est magnifique On arrive à la péninsule des Flammes Infernales, c'est sublime Mais là, il y a un truc qui me saute aux yeux, parce que le ciel, magnifique, j'ai l'impression de retrouver euh, Warcraft 3, euh, je retrouve euh, les, les, les rochers flottants, les îles flottantes, hein, et je parle pas des desserts, c'est incroyable mais, mais le premier truc qui me choque, c'est... Mais où qui sont les champipis Où qui sont les champignons bah ouais, on a été, à on a été en Draenor à Warcraft 2, il y avait des champignons marrons. À la fin, la planète, elle est détruite. On y retourne avec tous les L200 à War 3. Et il y a des champignons partout, c'est les arbres locaux. Du coup, ils sont où les champignons Et là, vous allez me dire, bah ta gueule, il y en a à Zangar. Bah ouais, mais là, je vous ai pas mis une photo de Zangar. Et vous voyez bien les champignons au niveau des pieds de l'autre con de, de Bristor là. Et vous voyez bien les champignons au fond, là, en bas. Donc, ils sont où les champignons moi, euh, j'adore Paris, j'adore les champignons, euh, ils sont où bah, où C'est pas du tout comme ça, Dreydor Mais bon, heureusement, pour les vieux cons comme moi, bah, ils ont mis, euh, ils ont tout foutu dans une seule zone. Barricage de Zangar. Ah oh bah, ça change, hein, c'est un peu surprenant. Et bon, on a traversé la porte, hein, on découvre le paysage, et on va parler un petit peu des... bah des... de la culture locale, j'ai envie de dire. Et du coup, côté Alliance, on retrouve des grands noms. On retrouve les héros de l'Alliance, hein. c'est pour ça que je vous ai mis cette image. Alors j'ai pris celle de Overwatch parce que bon, d'en haut, j'en ai marre de vous mettre des images dégueulasses. Hein. Il y en aura d'autres après. Donc bon, je me suis dit, on va, on va essayer d'hausser le niveau un petit peu. Donc les fils de Lothar. alors ça, ça en jette, hein, les fils de Lothar. Bah ouais, c'est les héros de Warcraft 2 côté Alliance. Vous avez toutes leurs statue devant Stormwind, un hein, hurlevent. donc vous les voyez. Donc euh, voilà, c'est censé vous parler un petit peu ou alors vous les voyez tellement que vous en avez plus rien à foutre et vous savez même pas qui c'est, c'est possible. Mais en fait, euh, bah, on retrouve les cinq. Alors là on voit pas Tura il fait le timide sur l'image. Mais justement on se dit bah où qui sont les timides Où qui sont Hein Parce que Turalion et Aleria, bah on les cherche encore en fait. Ils sont pas là, à Burning Crusade. Du coup on est déçus. Mais c'est pas grave, on retrouve les trois autres. On retrouve Danat, hein, l'humain qu'on voit à droite avec son gros casque, sa grosse épée. Le problème, c'est que Danat, bah, il est super gentil. Il a sur un bastion au milieu des péninsules des Flammes Infernales. L'endroit où on te dit, bah, c est, c est, ça s'appelle quand même les péninsules des Flammes Infernales. Bon, sur le papier, ça rigole pas des masses. Mais ils sont en plein milieu, tranquille, depuis, euh, <rire> depuis 20 ans. Il n'y a pas de problème, aucun souci. Et en fait, eh, bah, il est paumé, mais il bouge pas. Il nous envoie faire des quêtes et il bouge pas. Et malheureusement, bah, il va pas beaucoup bouger hein, dans l'histoire de Warcraft. Et en face de lui, bah, on voit un nain avec un gros marteau, c'est Kurdran qu'on va croiser dans la vallée d'Ombre-Lune Alors il y a tous ces nains, hein, Chevaucheurs de Griffon, hein, les, les marteaux hardis, les Wildhammer Bah, Khadgar, enfin, euh, Khadgar, il va pas beaucoup non plus bouger Mais heureusement on a Khadgar, alors ça Khadgar euh, c'est le seul qui a vraiment eu une ascension incroyable Parce que Khadgar avant il était Archimage Maintenant il est devenu maître Pokémon Et ouais, il a capturé un Zarbi Et un Zarbi qui s'appelle Adal Alors Adal, euh, on pensait que c'était un Pokémon mais il a, il a dû être croisé avec un Tamagotchi parce qu'il a faim Eh ouais, Adal, il faut le faire bouffer, il a toujours la, il a toujours la dalle Donc c'est plus un Tamagotchi qu'un Pokémon, au final Et justement, en parlant de Zarbi, il est pas tout seul Il y a, il y a plein de Zarbi partout, maintenant, c'est nouveau Ils sont arrivés avec les, les Protos... Euh, les Draenei Et du coup, ils débarquent dans des vaisseaux Protos, et il veut qu'on explose la gueule à tout le monde Je vous l'ai dit, Adal, il a la dalle Il veut bouffer du monde Et du coup, il veut qu'on explose la gueule à tout le monde, dans ses vaisseaux Protos alors il y a un petit hic, hein, c'est que les vaisseaux Protoss, euh, bah, ils s'écrasent tous. Hein, les l'Exodar, euh, le truc, l'anagran, ils s'explosent tous. Donc il euh, y a un souci moteur, alors c'est peut-être parce que ça a été conçu euh, par des Protoss et que bah, les Arby, les Draenei, ils savent pas les piloter, les vaisseaux Protoss. Enfin bon, dans tous les cas, euh, la résultante, c'est que Zarbi il est super vénère. En même temps, euh, quand t'as toute ta flotte dorée là, qui s'explose la gueule, tu dois avoir les boules. Hein. Donc c'est probablement ce qu'il a Zarbi. Il est vraiment pas content. Mais bon, ça c'est côté Alliance. Côté Horde, alors euh, je dis ça, mais le Zarbi, il va aussi bosser avec la Horde. Mais bon, je vous ai présenté les héros de l'Alliance qu'on retrouve. Côté Horde, on va retrouver aussi du monde. Et euh, notamment dans la péninsule des Flammes Infernales, il y a la ville de Tralmar, hein, qui a été érigée en l'honneur du chef de guerre Tral. Et euh, le chef de cet endroit, c'est Nasgrim. Euh... Nasgril. Ouais, toujours un peu compliqué, il y a tout le monde qui confond ces deux cons, là, donc... Euh, toujours délicat. Il y en a un qui a pas d'histoire. Donc forcément, bah, euh, on confond les deux, quoi. Nasgrim, Nazgrel c'est quasiment pareil. Donc il y en a un qui a pas d'histoire, et l'autre, bah, il s'appelle Nazgrel en fait. Et Nazgrel bah, c'est le numéro 2 de la Horde. Ouais, il pèse un peu dans le milieu, ouais. ouais c'est le bras droit de Tral, aussi. Ouais, c'est pour ça que c'est le numéro 2, en fait, de la Horde, aussi. Accessoirement. Et il a été envoyé par Tral en tant que chef de guerre des armées de la Horde. Enfin, en tant que chef de, des armées de la Horde, plutôt, parce que chef de guerre, c'est Tral. Mais bon, hein, lui, euh, là-dessus, il y a eu un équilibre parfait, hein, on a dit que Danat il allait pas en branler une, bah en fait Nazgrel c'est pareil. Et il bougera tellement pas que bah il est champion du monde, et euh, champion même intermondial, ça n'existe pas, mais il est champion intermondial du 1-2-3 soleil. On l'a jamais battu. Il bouge jamais, donc euh, 1-2-3 soleil, tu te tournes le mec il bouge pas. Et il est tellement fort que même Blizzard l'a oublié. Ça fait 14 ans qu'il est resté coincé sur son caillou, euh, Nazgrel. Ouais, je vous l'ai dit, hein, champion du monde Champion du monde d'un 2-3 soleil. Mais bon Nazgrel il a fait un bon boulot. Il a nettoyé la zone. Donc bon, ça a permis euh, au chef de guerre, Tral, hein, de pouvoir traverser la porte lui aussi, de nous rejoindre en Outre-Terre. Et en fait, lui, il découvre, avec Nazgrel qu'il y a des orques marrons non-corrompus qui sont présents sur Draenor, ou l'Outre-Terre. En fait, le problème, c'est que l'Outre-Terre, il est dans la dimension démoniaque, ce qu'on appelle le néant distordu. Ouais, c'est chiant, je sais. Et en fait, le truc, c'est que du coup, tu as des orques non-corrompus qui existent, qui vivent sur un monde détruit. Présent dans le, la dimension démoniaque. Alors je suis désolé, je suis pas un grand intellectuel. Mais j'ai pas compris comment ils peuvent pas être corrompus en fait. Non parce que t'as les mecs ils sont au milieu de la péninsule des flammes infernales. Mais NP tout va bien, ils sont marrons. <rire> ça j'ai pas compris. Mais bon, hein. Il paraît que l'autre connard de youtubeur euh, malganière là, il a fait des vidéos dessus. Donc euh, allez les voir peut-être. Généalogie sur les orques, tout ça, tout ça. Mais bon, continuons. Et là en fait bah, il va rejoindre hein, il, va, il va remonter à la source la source marron généralement on fait pas ça hein, sauf les, les éboueurs on remonte pas la source marron et là bah, du coup euh, surprise en fait il euh, y a un village d'orques marron et dedans bah en fait il y a tous des fils de des fils de héros en fait Eh ouais on a euh, bah là à l'image vous voyez Garrosh, le fils de grom el c'est d'ailleurs le même son titre hein, son of el -Skrim". donc euh, fils d'url l'enfer. On a Jorin Dedai le fils euh, donc de Killrog meurt On a Dranosh, hein, fils de la légende Sorfang, hein, Sorcrow. Dranosh Sorcrow et euh, Varrock, hein, son popo. Donc, euh, ouais, ils nous ont mis quelques, quelques noms connus, en fait. Ils, ont, ils nous ont mis pas mal d'enfants d'eux. Ouais, un léger fanservice, hein. bon, ça va. Et là, du coup, il y a traile, euh, il va voir Garrosh, il lui fait « hé hey, t'as pas envie de venir te réchauffer près de mon feu ?»« et Garrosh, il aime bien euh, les films de gladiateurs. Alors, du coup, il y va. Et ce qui est drôle, c'est toujours de se dire que Thrall, il prend Garrosh sous son aile, sauf qu'en fait, bah Garrosh, il est plus vieux que Thrall. Donc on se demande qui a amené dans la camionnette l'autre, hein, et qui a essayé de lui vendre des bonbons. Mais bon, ça, c'est quelque chose, hein, ça c'est côté Alliance, côté Horde. On va revenir sur le sujet euh, qui nous intéresse, puisque c'est Burning Crusade, c'est la Légion Ardente. Donc il y a un petit souci de compréhension, c'est que le méchant qui a ouvert la porte, on l'a déjà vu, c'est Kazak, bah il dirige la Légion Ardente. Sauf qu'en fait, euh, bah on casse la gueule à vachement de monde hein, sur Draenor ou Terre. Et on sait plus trop bah, si c'est la Légion ou pas. Donc euh, je vous propose un, un petit jeu interactif. Ça, je l'ai nommé le, le, le jeu des 9 couleurs. Je vais vous mettre une image et vous allez me dire si c'est la Légion ardente ou pas. Ok C'est très simple. Hé hey, toi la connasse, viens jouer Oui bonjour <rire> Ça va être génial Alors quand est-ce qu'on commence Ouais ta gueule, laisse-moi finir. Du coup on va commencer maintenant Alors c'est Kiki, ça Est-ce que c'est la Légion ardente ou pas Euh... Ouais ça a l'air d'être de la Légion ardente Correct C'est bien C'est bien la Légion Ardente, c'est bien ma grande T'as l'air euh, vaillante <rire> Oui Alors du coup, bah deuxième Deuxième image Est-ce que c'est la Légion Ardente ça ou pas Euh... Bah oui C'est la même chose Du coup c'est Légion Ardente Elle a bah, perdu Ah, <rire> eh, Tu t'es bien fait avoir Oh zut Eh oui C'est un Illidari Eh oui, c'est un Doomguard, donc un, un garde funeste qui bosse pour euh, Illidari euh, Les Illidaris, c'est tout simplement les serviteurs d'Illidan Oh, bah je, je dormirais moins bête dans la forêt. Alors maintenant, à toi. Qu'est-ce que c'est Légion ou pas mmh... C'était peut-être un piège juste avant donc. Ouais Allez, on va dire Légion. Bien joué C'est la Légion Ardente aussi. Tu as eu bon. C'est bien. Tu arrives à, à t'y remettre. Alors, quatrième image. Bon, oh, c'est facile maintenant. Légion Ardente, c'est bien aussi Ah, tu commences à être bonne à ce petit jeu Oui Bon, là Hein, facile C'est quoi mmh, bah c'est le même que tout à l'heure, il est tout bleu, donc euh... Bah, Légion Ardente Eh bah ben non C'était Ilidari. Ha <rire> ha <rire> ha Ha ha Je suis trompée Et là, c'est quoi Bon, bah facile, c'est vert, c'est la Légion Ardente, ça, puis on l'a déjà fait avant Perdu. C'est Illidary <rire> C'est vraiment dur <rire> Allez, un facile Regarde ça Ça s'appelle un Dreadlord, un Seigneur de l'Épouvante On appelle également ça un Atrésime. C'est un héros de Warcraft 3, hein Donc euh, c'est plutôt vendeur Qu'est-ce que c'est Légion Ardente ou pas Euh... Bah oui, c'est Légion Ardente, normalement, si je dis pas de bêtises Je les ai affrontés à la Bataille du Mont-Ijal Oui Eh bah bien vu C'est bien C'est la Légion Ardente Bon Facile du coup, le prochain c'est quoi Bah facile, Légion Ardente Eh bah ben non, c'est Illidari oh. Maintenant je te mets l'autre Ah oh bah c'est le même, du coup c'est facile, j'ai déjà la réponse, c'est... Légion Ardente Eh bah ben non, perdu, c'est Illidari <rire> <rire> Bon allez, le jeu est terminé, donc casse-toi maintenant, tu, tu, tu m'emmerdes, j'ai pas fini la vidéo. <rire> bon... Voilà, c'était plutôt sympa comme petit jeu des 9 couleurs. Hein. Ouais, C'est un petit peu le souci avec Burning Crusade. Hein. On a l'impression qu'on tape la Légion, mais euh, bah, c'est pas toujours de la Légion ardente. Hein. C'est plutôt compliqué. Ah bah bon, et au passage, un hein, petit point, hein, les seigneurs de l'épouvante, hein, les fameux, hein, on les explose par paquet de 12 à Burning Crusade. Ils sont même plus élites. Ou au du tout. Ah c'est fini la période où c'était une menace crédible Elle hein, s'est envolée à partir de Burning Crusade. Hein. Bon déjà Vanilla, bon, ils revenaient de leur cendre. Alors bon, C'était pas forcément simple, mais BC, c'est terminé. Mais c'est pas terminé On gasse la gueule à d'autres personnes un petit peu fan service, c'est les gangrorks Ouais, les orques rouges, qu'on appelle également orques du Chaos dans Warcraft 3. Mais bon, ça, euh, on pourrait se dire, bah des orques euh, du Chaos, hein, dans Warcraft 3, c'est Légion Ardente, ça. Et bah, là, c'est des Illidari. <rire> bah ouais, la gangorde elle bosse pour Illidan, en fait. Donc bon, on va casser la gueule à du War 2, hein. Tous les orques, hein, tous, tous les orques des clans qu'on a pu croiser à Warcraft 2 et, et Warcraft 1, bah, on leur explose la gueule. Orques, ogre hein, la même merde, on les défonce. Bim bam boum, euh, ça fait vriller, ça fait vroom. On va exploser même un chef de clan, Tagar Spinebreaker, donc Brise et Chine. On va l'éclater et c'est même pas en quête ou c'est même pas un boss, c'est juste un élite qui, qui est parti pisser et on va lui exploser sa tête. Et on va aller aussi exploser la gueule du chef de la gangorde, hein, Kargat. Kargat point en français. Et Kargat, bah, Kargat répare mais Kargat trépasse surtout. Et c'est pas terminé parce que là on se dit ouais, bon on est en Outre-Terre, il fait beau, il fait bon, euh... J'ai mis de la crème solaire hein, parce que, bon, il y a vachement du d'UV, hein, c'est compliqué. Et bah non! Parce qu'en fait, on va retourner sur Azeroth et on va aller à Karazhan. Et vous connaissez Karazhan! Ouais, c'est du contenu qu'aurait aurait dû sortir à Vanilla, mais en fait, euh, bah, on n'avait pas les délais. Donc, on l'a mis dans Burning Crusade. Hein, les joueurs, ils verront que du feu. Et le truc, en fait, c'est que Karazhan, c'est connu pour être la tour de Medivh. Vous savez, le dernier gardien, le grand sorcier, tout, tout ça. Et bah, Medivh, ça te permet de faire un hommage à Warcraft 1 et Warcraft 3. Medivh, on, on a eu pas mal lu de trucs sur lui, hein, dans les manuels de War 1, manuel de War 2, manuel de War 3, et en plus il y avait un livre, Le Dernier Gardien, justement, donc on connaît un petit peu la vie de Medivh. et On sait que c'est un mec un peu solitaire, donc c'est une petite tour, hein, un petit hommage à Hortan, qui est sa roumane, bien sûr. Mais au final, eh ben, on apprend à Burning Crusade qu'il est pas si solitaire que ça, le gaillard, il nous avait bien caché sa vie de, sa vie de sex tape et de folie. Parce que euh, Karazhan, c'est un peu l'ambiance fief du samedi soir. Hein. Trois salles, trois ambiances. Euh, et puis c'est pas mal de salles euh, avec des ambiances pour les petits, pour les enfants. Hein. On n'a jamais vu Karazhan aussi habité et aussi mouvementé. Et il y a même euh, des petits chaperons rouges. Alors il y, y a des salles de théâtre avec euh, une représentation du petit chaperon rouge. Hein. Le magicien d'Oz et Roméo Juliette. en train de nous faire un petit complexe de dip, le, le... <rire> le Médive. Là. Et puis Médive... Euh... Il a probablement un ciné caché quelque part dans Karazhan, parce qu'il euh, a bien aimé Harry Potter. Hein. Donc, euh, bah, il a un échiquier géant. Et euh, d'ailleurs, tiens, il y a un dragon bleu, on sait pas ce qu'il fout là, il s'appelle Arcanegos. Alors ouais, euh, on a acheté un D6 pour savoir comment il allait s'appeler. On a fait un, un échec critique, Arcanegos. Et on sait pas ce qu'il fout là, mais on lui pète la gueule. Voilà. Euh, toujours intéressant de péter la gueule à un gros dragon, surtout s'il est bleu. Il est en train de s'étouffer, il faut l'aider le pauvre bonhomme. Ah Enfin bon... Du coup derrière il y a Macteridon. Macteridon retourne hein, en Outre-Terre, on va exploser la gueule à MacTeridon, Macteridon hein, qui a été utilisé par Illidan pour alimenter la gangrote en sang démoniaque. Et bon on a tous rêvé à l'époque hein, d'être Grom scream hein, Grom l'enfer et d'aller exploser Manoroth. Et bah comme ça là, euh, les développeurs ils nous aident et on peut le faire. Pour aller massacrer sa contrefaçon. Mais vous inquiétez pas, c'est qu'une question de temps avant qu'on s'en occupe du, euh, du Manoroth, hein. moi je vous le dis. Vous savez que vous connaissez <rire> Et derrière on a le patch 2.0.3, qui s'appelle les Seigneurs de l'Outre-Terre. Alors attention, à l'époque, euh, bah, c'était dans le jeu de base. Sauf que bon, hein, on les connaît les joueurs, hein, euh, c'est des acharnés, ils explosent tout le contenu en deux secondes et ensuite ils disent qu'il n'y a plus rien. Donc euh, pour baisser Classique, on a dû le dériver un petit peu, mais on le sort plus tard. Et ça s'appelle les Seigneurs de l'Outre-Terre. Mais à la base, c'était dans le jeu de base. Et bon, comme on a massacré tout le monde, il est temps de passer au lieutenant de la Légion Ardente, évidemment Quoi Comment ça, c'est pas de la Légion Ardente c'est pas des lieutenants de la Légion Ardente, eux Ah ouais, merde Mais c'est pas une extension sur la Légion Ardente Ah non, merde En fait, y'a aucun mec de la Légion à part Kazak, bordel de merde Qu'est-ce que c'est que cette connerie Et Kazak, c'est même pas un raid, c'est un World Boss Mais ouais, en fait, on, euh, bah, Dame Vache, c'est pas du tout un... Dame Vache, c'est pas du tout un seigneur de la Légion Ardente, hein. c'est le lieutenant d'Illidan, donc c'est un Illidari. Et bon, je savais pas trop par qui commencer, donc honneur aux dames... On va commencer par la Naga, à qui Illidan a confié la noble et dangereuse tâche d'aller euh, chercher de l'eau. Ouais, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les quêtes. Elle a été chercher de l'eau. Ouais, ouais, Illidan envoie euh, ses meilleures troupes aller chercher de l'eau, c'est vachement important. Bah ouais, en fait, Illidan, c'est un sacré euh, connard à Burning Crusade, hein, c'est un, très, très un tyran très très méchant, qui monte ses propres lieutenants les uns contre les autres. Euh... Bon, enfin, il dit pas grand-chose de toute façon à Burning Crusade, le pauvre, le pauvre garçon. Mais en plus de ça, bah... Euh, il a mis ses propres, ses propres drainers en esclavage Il en a rien à foutre de tout le monde, Enfin, c'est vraiment un très très méchant Du coup bah, comme il est très méchant, il est pas très sympa avec l'environnement cet enfoiré Donc bon, euh, bah, il épuise l'eau, il est en train de tuer le marécage de Zangar Donc c'est vraiment un connard Et euh, Dame Vache, en plus elle a une petite modif hein, entre Warcraft 3 et Burning Crusade Il lui est poussé deux bras, donc en gros elle en a 6 au total Ouais ouais c'est exclusivité Burning Crusade ça hein, euh Reforge va pas tomber là-dedans, Shadowlands non plus, mais Burning Crusade ils lui ont mis 6 bras. Donc moi personnellement j'ai une petite théorie, je me dis que c'est probablement plus utile pour aller porter de l'eau en fait. Hein. Bah ouais, avec six bras on peut porter six sacs. Forcément, hein. euh, c'est bien mieux pour porter de l'eau. Et sympa, il y donne. <rire> et toujours chez les dames, on a Princesse Keltas qui nous fait sa plus belle héroïne de telenovelas parce que il est tellement sombre et méchant qu'il fait des trucs très méchants. Et vu que c'est un méchant, bah du coup.. Euh, il trahit Illidan. Ouais, entre méchants, on se trahit souvent. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait comme truc de méchant Bah, oh, rien de bien méchant. Hein. Encore une fois, il nique l'environnement. Euh, il récupère, il vole les énergies vitales de plein de monde. Il, il teste des bombes, hein, il fait péter des bombes. Ouais, il y a pas mal de. Il y a pas mal de cadres qui font écho à la guerre en Irak et en Afghanistan. Ah ouais, bah, c'est les Américains. Hein, donc, euh, les attentats, tout ça, tout ça. Ouais, ils auraient pu peut-être mettre un peu de subtilité. Mais bon, hein, on est à Burning Crusade, vous comprenez. La subtilité, on l'a vaporisé à des chocs de flammes, donc bon, et on l'a drainé. Vous avez compris la blague, on l'a drainé. le 200, il y a des draineilles, donc on l'a drainé. Ah bah bon. Vu que c'est un très grand méchant, il a trahi Lidan, Et ça, on l'apprend par une sombre quête à la con dans Radu Néant, par un random dans une mine qui nous dit « Ah ouais, en fait, je vous ai pas dit, mais il, il sert en fait, il sert la Légion Ardente. Eh, » le, le mot « Kill Jaiden n'est jamais prononcé, mais il sert la Légion Ardente. Alors euh, oui, on se dit, bah c'est tout à fait normal, hein, on n'en entend jamais parler et on l'apprend dans cette quête. On pourrait dire que le mec il nous joue du pipeau, mais non, non, non, il est tout à fait sérieux. Et au final, bah, ça me paraît logique hein, que Kaltas aille servir la Légion Ardente, hein, responsable de la destruction euh, évidemment de Caltalas, hein, son foyer, son peuple, son père. Ça me semble être tout à fait logique. Donc euh, rien de bien méchant, hein, il pouvait servir un chasseur de démons qui a juré de détruire la Légion Ardente ou la légion ardente directement responsable de, le, de la destruction et des malheurs de son peuple le mec il a juste renommé les elfes de sang, les hauts elfes en elfes de sang par souci de venger son peuple donc euh, bah, qui rejoignent la légion ardente ça me semble être normal voilà pour, la deuxième contre, pour le deuxième compte rendu hein, du voyage à, en Outre-Terre à Burning Crusade je vous propose d'aller de, chercher des cartouches, recharger vos fusils parce que prochain épisode on va faire sauter Illidan le tyran de l'Outre-Terre hein, hein. Ça va être l'occasion de lui exploser sa gueule à l'autre là. Ouais, on fait tous les mondes, hein, c'est l'heure du safari, hein, donc faut y aller. Et si jamais vous voulez plus de détails hein, sur ce magnifique moment, je vous rappelle qu'il y a une vidéo dédiée à Burning Crusade. Hein, je vous la mettrai dans les fiches et dans la, dans les, dans la description. Ouais, vous savez le truc, que personne ne lit. Mais bon, BC, on peut peut-être résumer hein, pour, pour finir cette vidéo. Euh, c'est une belle époque, hein, un vrai lore, un vrai travail de personnages nuancés. Euh, ouais, des, des, ouais, voilà, travail bien fait. Tout simplement, c'était vraiment la meilleure époque, époque d Et du coup, bah la suite de euh, la suite logique de Warcraft 3, tout simplement, en Bernie Crusade, et donc la suite sera dans le prochain épisode. Voilà, je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, euh, traversez le portail à mes côtés, euh, faites les quêtes, tout ça, tout ça. Allez, salut Maintenant que le gros balour est parti, je peux revenir. Oh, J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on a, on a beaucoup rigolé, comme l'a dit le gros vilain. Euh... Bah vous pouvez aller voir la vidéo sur Burning Crusade qui est dédiée à la vidéo à Burning Crusade. Elle sera plus longue et peut-être un peu plus exhaustive que ce qu'on vient de dire. Mais euh, voilà, moi je me suis beaucoup amusée, j'adore les couleurs <rire> N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, voilà, Twitter c'est bleu, Facebook c'est bleu, Youtube c'est rouge, Twitch c'est violet, voilà. <rire> voilà Je vous fais des bisous <rire>